Bonjour à toutes et tous, bienvenue à la Bourse du Travail de Paris. À la tribune se trouve Annie Ebaumoni, sociologue de la santé, directrice de recherche honoraire à l'INSERM, présidente de l'association Henri Pézra, maître François Laforgue du cabinet Tessonnière-Topaloff-Laforgue-Andreux, et moi-même, Benoît Martin, secrétaire général de l'Union départementale CGT de Paris. Une plainte a été déposée ce matin même à 9h au pôle santé publique du tribunal judiciaire par le cabinet d'avocats au nom des quatre plaignants que sont l'association Henri Pézera, l'union départementale CGT et deux familles. Il s'agit d'une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Le fait générateur, vous le connaissez. Le 15 avril 2019, l'incendie de Notre-Dame de Paris à disséminer 400 tonnes de plomb. En travaillant cette plainte, nous avons croisé trois questions intimement liées, le travail, la santé et l'environnement. En tant que syndicaliste, je suis particulièrement préoccupé par l'exposition au plomb des travailleurs du chantier de Notre-Dame, des travailleurs du nettoyage et de tous les fonctionnaires et salariés qui travaillent ou ont travaillé aux alentours de Notre-Dame. Dans la quatrième partie du code du travail se trouve l'obligation faite aux employeurs de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleuses et des travailleurs. Or, la politique de prévention et de protection, expliquée dans le code du travail, n'a pas été mise en œuvre. Au printemps 2019, des mesures rapides et radicales, c'est-à-dire qui combattent le risque à la source, auraient pu éviter des effets de long terme sur la santé. Ces mesures n'ont pas été prises. Les autorités ont suspendu le chantier en juillet 2019, c'est-à-dire. Euh, euh, non, pardon. Les autorités ont suspendu le chantier en juillet 2019 et récemment ont fermé l'accès au parvis le 17 mai 2021. Cela montre bien la réalité et la permanence de la pollution au plomb. Reconstruire à l'identique, donc avec du plomb pour rebâtir le toit et la flèche, est irresponsable. Les mêmes causes pouvant mener aux mêmes effets. Nous attendons de l'établissement public chargé de la reconstruction de Notre-Dame qu'il revoie sa copie. Merci au collectif plomb de Notre-Dame, aux journalistes d'investigation et au cabinet d'avocats qui ont permis de constituer le dossier très étayé qui nourrit cette plainte. Je passe maintenant la parole à Annie Thébomoni qui ensuite passera cette parole à François Laforgue. Merci Benoît. Alors, porte-parole de l'association Henri Pézrat Santé, travail et environnement, qui est une association de soutien aux luttes pour la santé, pour la santé en rapport avec le travail et l'environnement. Nous avons dès le mois d'avril 2019 commencer à travailler et constituer avec l'UD et avec d'autres associations et d'autres syndicats un collectif pour tenter d'alerter puis voyant que rien ne se passait pour décider qu'il fallait aller en justice pour obtenir peut-être euh, au minimum des condamnations mais aussi un changement de stratégie je voudrais revenir sur trois dimensions de la plainte. Tout d'abord, le refus délibéré d'un accès en temps réel au droit de savoir. Le droit de savoir, c'est un droit qui est dans les textes du Code du travail, du Code de l'environnement, du Code de la santé publique. Il n'y a pas eu d'information ni au moment de l'incendie, ni après, sur l'ampleur et la répartition de la pollution au plomb, que ce soit sur le chantier ou autour de Notre-Dame. Pas d'évaluation des risques préalables aux opérations et aux travaux sur le chantier, ce qui est pourtant une des obligations majeures contenues par le Code du travail. Pas d'évaluation des risques et pas d'information, ni pour les travailleurs, ni pour des, du chantier, ni pour les personnels des écoles et crèches, ni pour tous les travailleurs sur les lieux de travail de l'île de la Cité. Ce qui aurait dû être fait. Il a fallu deux ans, il nous a fallu deux ans pour obtenir communication, des documents... Concernant cette pollution, pendant ce temps une contamination persistante s'est propagée sur tout le pourtour de Notre-Dame. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la gravité de l'absence de prise en compte des dangers. Je voudrais seulement rappeler que le plomb est une substance totalement étrangère à l'organisme humain. Les modes d'action sont une atteinte gravissime aux régulations essentielles de l'organisme qui explique la multiplicité des effets, c'est-à-dire cancérogènes, mutagène, reprotoxiques, hématologique, immunitaire. Ces modes d'action ont des effets souvent non spécifiques et surtout différés dans le temps. Et on ne peut que dénoncer un certain cynisme, à profiter de cette non spécificité des effets pour, de la part des autorités publiques, s'affranchir des règles en vigueur. Troisième point, la pratique de ce que j'appelle l'effacement des traces par l'absence de suivi des personnes exposées, travailleurs, enfants, riverains. Dire qu'il n'y a pas de dégâts sanitaires quand rien n'a été organisé pour les connaître, c'est comme dire que le malade n'a pas de température quand on a cassé le thermomètre. Pour terminer, face au prestige du monument Notre-Dame de Paris, face à l'ampleur du désastre, non seulement l'incendie, mais la contamination à l'un des toxiques les plus connus et anciennement connus et les plus redoutés. Face à l'impérative nécessité que l'activité humaine se poursuive non seulement sur le chantier de déconstruction-reconstruction, mais sur l'île de la Cité, lieu symbolique du cœur de Paris, l'attitude attendue de la part des autorités était le respect scrupuleux des règles protectrices de la santé et de la vie humaine. Cette plainte témoigne du contraire, de façon accablante. Une accumulation de négligence coupable dont les conséquences seront maintenues dans l'invisibilité par refus des autorités politiques et administratives de prendre en considération le, le drame des victimes professionnelles et environnementales de cette catastrophe sanitaire. Merci Annie. Euh, oui, bon, bonjour à tous, François Lafort et avocat. Donc euh, je vais compléter avec euh, deux, trois mots sur. Euh, sur la, la, la plainte qui a été déposée, ce qui va suivre. Euh, donc, la plainte a bien été déposée ce matin à 9h au tribunal judiciaire de Paris, entre les mains du procureur de la République, et qui a euh, ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Donc, il va pouvoir décider soit immédiatement, soit après avoir ouvert une enquête préliminaire, de l'orientation du dossier. Soit de classer sans suite, soit d'ouvrir une information judiciaire, soit de renvoyer d'éventuels responsables directement devant le tribunal. Bien entendu, nous nous souhaitons que le parquet instruise ce, ce dossier. Nous avons communiqué donc une plainte d'une quarantaine de pages extrêmement étayées avec plusieurs centaines de pages de documents à l'appui de cette plainte. Que trouvons-nous dans cette plainte à la fois le constat de l'exposition et de l'intoxication de, euh, de travailleurs et de riverains et d'enfants à proximité de la cathédrale, et également euh, la, les différents textes sur lesquels on s'appuie, qui sont des textes du Code du travail pour ce qui concerne les travailleurs, et des textes du code de l'environnement notamment pour ce qui concerne les riverains qui n'ont pas été respectés par les différents intervenants dans cette procédure. Il s'agit d'une plainte contre X, donc c'est l'instruction qui sera faite de cette plainte qui permettra de déterminer, de dégager les responsabilités. Nous demandons aujourd'hui que la lumière soit faite sur cette affaire, le dossier nous paraît accablant. Pourquoi une plainte déposée près de deux ans, plus de deux ans après l'incendie Parce que nous avons, durant tous ces mois, avec le collectif dont on a parlé précédemment, les associations et les syndicats, travaillé sur les dysfonctionnements constatés, mais nous avons pensé utile de demander la communication des interventions de l'inspection du travail ce que nous avons obtenu après près d'un an et demi de procédure seulement euh, en juin 2021 et ces documents euh, qui sont euh, ici réunis euh, constituent à notre sens une preuve accablante euh, des dysfonctionnements de l'absence de mesures de protection collective ou individuelle des travailleurs sur le chantier et par voie de conséquence donc, de l'impact sur l'environnement de cette exposition massive des travailleurs aux poussières de plomb. Donc euh, nous demandons aujourd'hui euh, que cette plainte soit instruite, je le disais, et, et, nous, euh, euh, et nous intervenons, je l'ai dit aussi, mais on l'a dit précédemment, pour un syndicat, une association et, euh, et deux, deux familles de riverains. Je pense que maintenant, on, peut, on, on se tient à votre disposition pour répondre à, à vos questions éventuelles. Oui. Euh, euh. Nathalie Carmini, peut-être Oui, alors, euh, plusieurs choses. Est-ce que euh... ça va sans, sans micro Oui, pardon, Nathalie est bon. Carmini est pour le journal de la NVO, qui est le, le bimédia de la CGT. C'est pas... bon. Pour moi, pour moi c'est bon. C'est bon, d'accord. Alors, voilà, j'aimerais savoir pourquoi il y a si de plaignants parmi les, les riverains seulement deux familles alors qu'il y en a beaucoup plus on imagine qui sont dont les enfants ou elles-mêmes ont été concernés par euh, la contamination euh, d'une part et, euh, et euh, Ah oui, euh, vous dites que, justement, vous avez porté une plainte contre X parce que pour précisément identifier les responsables, mais certains d'entre eux sont connus puisqu'ils ont été interpellés. Je crois que la maire de Paris euh, a été interpellée. Euh, le ministère de la Culture, qui, a en charge, qui est maître d'ouvrage, me semble-t-il, pour les, les travaux de restauration de la cathédrale. Euh, et euh, voilà, il y en a-t-il d'autres qui sont... Euh, peuvent déjà être identifiés dans la chaîne de responsabilité de, et de déni. Euh, justement, il me semble aussi que l'ARS a n'a euh, euh, pas répondu à certaines demandes qui ont été faites ou pas à temps. Voilà, quels sont les autres intervenants potentiels, euh, responsables potentiels Merci. Alors, pour répondre à votre première question, euh, nous, nous, nous avons eu des réunions euh, avec ce collectif sans que les riverains de la cathédrale Notre-Dame ne soient informés des démarches entreprises entre nous pour établir cette plainte. Aujourd'hui, les riverains qui se sentent concernés par ce qui s'est passé à la suite de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame sont bien entendu éligibles à se constituer partie civile si la plainte devait prospérer. Et donc aujourd'hui, ces personnes n'avaient pas l'information du dépôt de plainte, elles l'ont à travers euh, vos interventions, euh, vous les médias, et donc elles peuvent tout à fait se rapprocher des associations ou des syndicats pour euh, se joindre, le cas échéant, à la plainte. Nous pensons euh, que euh, de nombreuses familles ont des enfants qui, sont, qui ont été notamment impactés par les, les, la diffusion de poussière de plomb dans l'atmosphère au fil des mois qui ont suivi euh, l'incendie. Concernant la deuxième question, euh, nous n'avons pas les moyens euh, de, que, dont dispose le parquet pour identifier les chaînes de responsabilité. Euh, C'est le travail du parquet précisément de savoir qui, dans, euh, à, à, à l'ARS, qui, euh, à la Direction régionale des affaires culturelles, euh, qui, euh, chez les différents employeurs, des travailleurs exposés, a pu méconnaître la réglementation, ou plus exactement, a pu violer délibérément une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, comme le prévoit l'article le, 223.1 sur la mise en danger d'autrui. Oui, moi je veux bien illustrer aussi, euh, donc moi je suis plutôt sur la question du, du travail. Lorsqu'un agent de propreté euh, qui nettoie les parties communes d'un immeuble est amené à ramasser du plomb avec euh, sa serpillière, son seau et, et de l'eau, euh, et de ramener sans avoir en plus de, de vêtements de, de protection, euh, en étant habillé euh, comme vous et moi aujourd'hui, hein, euh, voilà, et ramène du plomb chez lui, euh, et le, dans sa famille, etc. Voilà, quelle est la chaîne de responsabilité Est-ce que c'est l'employeur direct de ce salarié, mais qui est un employeur de la sous-traitance, en fait Est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est le syndic de l'immeuble qui emploie, cette, qui passe par cet intermédiaire, cette entreprise sous-traitance-nettoyage qui a une part de responsabilité Est-ce que c'est le ministère du Travail qui a une responsabilité de faire euh, appliquer le code du travail partout où les gens travaillent. Hein, voilà. Donc nous on, on a bien des idées sur les, les chaînes de responsabilité, etc. mais c'est vrai qu'on n'a pas les moyens d'investigation hein, que peut avoir le, le pouvoir judiciaire et donc on, on s'en remet évidemment au pouvoir judiciaire pour mener toutes les enquêtes et établir les chaînes de responsabilité. Euh, donc Stéphane Guérard pour euh, l'Humanité. Euh, à combien de personnes évaluez-vous, le, le, enfin, les personnes potentiellement euh, victimes de, de ces poussières, évaluez-vous le, euh, le nombre Et euh, ça, c'est une première question. Euh, vous avez cité le rapport de l'inspection du travail. Qu'est-ce qu'il qu qu pointe C'était pour les, les, les, les, les travailleurs qui étaient euh, venus euh, directement traiter l'incendie et les suites de l'incendie, c'est ça. Et puis troisième, troisième question, bah, quel, finalement quel protocole il aurait fallu suivre, euh, enfin, que les, quel protocole les, les autorités auraient-elles auraient dû suivre pour, pour que ça se fasse selon, le, selon la législation, quoi. Alors sur le nombre de personnes impactées. Euh, en fait la, la pollution est sur le chantier c'est évidemment tous les travailleurs du chantier tous les travailleurs du chantier même après donc il y a eu l'arrêt de chantier entre fin juillet et fin août et les euh, dispositions qui ont été prises sont des dispositions de protection individuelle or dans le code du travail sur tout ce qui concerne les risques cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, et les agents chimiques dangereux, il est prévu que les mesures qui doivent être prises sont d'abord des mesures de prévention collective. Et la mesure de prévention collective qui aurait dû être prise dès l'incendie, sans attendre, c'était le confinement total de l'édifice et la décontamination avant les travaux. Il y avait bien sûr en parallèle à faire en sorte que les pierres ne s'écoulent pas, je veux bien l'entendre, mais avec des précautions pour les travailleurs qui étaient chargés de ce travail-là. Et en parallèle, il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. Il y avait même eu un, un entrepreneur qui a proposé... Euh, une solution technique, et ces solutions techniques, elles sont connues, elles sont utilisées très, très fréquemment, que ce soit sur des chantiers plomb ou sur des chantiers amiantes. Donc, il n'y avait aucune raison technique qui empêchait de faire un confinement de l'ensemble de l'édifice. Et ça aurait permis de protéger les travailleurs à l'intérieur, évidemment, puisque le confinement supposait aussi une décontamination avec des outils comme de l'aspiration, euh, avec des aspirateurs à filtre total, qui sont des outils euh, recommandés par l'INRS euh, et utilisés très, très fréquemment. Donc, il n'y avait aucune raison technique de ne pas prendre ces dispositions. Les dispositions qui ont été prises sont donc des dispositions de prévention individuelle, avec d'un côté des équipements de protection individuelle qui sont... Extrêmement difficile à supporter dans la durée, c'est-à-dire une tâche ponctuelle, vous allez supporter d'avoir un scaphandre en quelque sorte, une combinaison, euh, euh, le masque, etc. Dans la durée, sur une durée de poste, c'est extrêmement euh, pénible. Et d'ailleurs, il y a des dispositions dans le Code du travail pour que cette durée soit aménagée. Ensuite, il y, avait, il y a des, des installations dites de décontamination mais qui sont de décontamination individuelle. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des vestiaires propres et des vestiaires dits sales. Les premiers servent à mettre les vêtements civils et les deuxièmes à enlever les vêtements pollués avec une partie qui peut être jetable, une partie qui fait l'objet d'un nettoyage. Et là, il y a tout un dispositif en principe pour la récupération aussi de l'eau polluée, etc., etc. Et entre les deux types de vestiaires, vous avez des douches. Et dans les documents de l'inspection du travail, de, de, de la direction régionale du travail, on s'aperçoit que non seulement les mesures de prévention collective n'ont pas été appliquées, mais les mesures de protection individuelle ont été très déficientes et le sont encore. Donc on est dans une situation vraiment euh, euh, très très préoccupante de ce point de vue-là. Et donc il y a tous ceux du chantier, il y a tout, tous les riverains qui ont pu à un moment donné être euh, euh, soit par leur travail, je pense aux écoles, les, les, les, les personnel des écoles, donc on a parlé des, des personnel de nettoyage, les restaurateurs... Euh, toutes les activités humaines qui entourent Notre-Dame, parce que quand on voit les niveaux de pollution qui sont de, de par exemple, de 6 à 60 fois une valeur qui, qui, qui est une valeur de référence de 1000 microgrammes par mètre carré, mais ça veut dire que, très concrètement, il y a une pollution très importante et qui perdure. Et c'est cette situation-là qui n'est pas euh, euh, acceptable parce qu'elle est Vraiment contraire à toutes les dispositions des différents codes du travail, codes de la santé publique, codes de l'environnement. Oui, je vais, je, vais, je vais vous lire, ça ne va pas être très long, je vais vous lire quelques extraits des lettres de l'inspection du travail, ce sera assez parlant. 6 mai 2019, c'est des lettres qui sont envoyées aux différentes entreprises qui interviennent sur le chantier, je vous demande de mettre immédiatement à la disposition de vos salariés des équipements de protection individuelle et des installations d'hygiène conformes à la réglementation et permettant aux salariés de se décontaminer effectivement et de ne pas contaminer les abords du chantier. Le 16 mai on demande la communication d'un plan d'action aux employeurs, un contrôle est effectué deux jours avant. On constate que les salariés sont exposés à des risques importants d'intoxication par le plomb. Vous avez d'autres contrôles qui sont réalisés ultérieurement. Le 27 mai, les laboratoires de la préfecture de police constatent une présence importante de poussière de plomb au sein de la cathédrale et sur les sols des abords immédiats de la cathédrale. Et le 4 juin, on écrit à la, donc à la direction régionale des affaires culturelles pour indiquer que la procédure de décontamination n'est pas respecté, que les salariés ne sont pas informés, que les risques ne sont pas évalués, avec cette mention finale, nous vous demandons à nouveau de mettre en œuvre, sans attendre des mesures pour protéger les salariés des risques d'intoxication au plomb. Quelques jours plus tard, le 11 juin, aucun des trois salariés, donc c'est lors d'un contrôle, aucun des trois salariés n'était doté d'équipements de protection individuelle, ni combinaison, ni masque, ni surchaussures, ni gants. Aucune possibilité de se décontaminer et c'est ce que précise l'inspection du travail. Je poursuis, ça va être rapide. Le 18 juin, nouvelle lettre à la DRAC avec des problèmes de décontamination des salariés, des gravats, des engins circulant sur le chantier. Vous avez des courriers aux employeurs les jours qui suivent, 19 juin, 20 juin, 21 juin, c'est la CRAM qui doit intervenir. Le 27 juin, on écrit au service de la cathédrale, cette fois-ci, pour demander que la sécurité des travailleurs soit assurée. Le 5 juillet, on envoie un mail à la DRAC en disant « Vous ne tenez toujours pas compte des observations que nous avons été amenés à formuler précédemment. » Le 22 juillet, nouvelle lettre à la DRAC. Et le 25 juillet, suspension des travaux. Là, nous sommes en 2019. Et puis ensuite, ça va, ça va se poursuivre, malheureusement, en août, et tout au long des mois jusqu'à juillet 2020 où on constate toujours des problèmes sur le chantier avec en août 2019 l'inspection du travail qui demande l'attestation de formation au plomb des salariés sur le chantier les fiches d'aptitude médicale ce qui ne sera pas remis à l'inspection du travail donc il y a des problèmes récurrents qui sont des problèmes majeurs en termes de sécurité au travail vous avez plusieurs piliers dans la sécurité au travail. Vous avez la formation des salariés, l'information des salariés, la mise en œuvre de moyens de protection, l'évaluation des risques. Aucun de ces piliers n'a été respecté durant tous les mois qui ont suivi l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Et sur le combien de, de gens concernés, c'est extrêmement difficile à dire. Hein. Mais on, sait, on connaît un peu le, le, le profil des, des catégories de personnes concernées. Hein. Les premiers à intervenir sur l'incendie, la première catégorie professionnelle, la corporation hein, qui est intervenue en premier lieu, ce sont les pompiers. Hein. Donc euh, il est évidemment assez compliqué d'avoir des, des informations venant de, des corps de pompiers de Paris, qui sont des, des militaires. Hein, donc, euh, c'est par là qu'on a eu le, le plus d'informations, vous en, vous en doutez bien. Voilà, mais euh, voilà, il y a des riverains aussi. Hein, donc, euh, voilà, on a, on a eu des, des témoignages, hein, on a eu des, des lieux de travail aussi aux alentours hein, de, de, de la cathédrale, hein, euh, comme chez Gilbert euh, Jeune, comme euh, à la, comment dire, à, à, dans les différentes universités hein, qui sont dans les 5e et, et 6e arrondissements. Euh, etc. Le, à la préfecture de, de police de Paris, hein, ça a été un peu les, les premiers euh, à intervenir en tant qu'employeur, l'employeur préfecture de police de Paris a tout de suite fermé la crèche du, du personnel hein, qui se trouve à la préfecture parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait un, un énorme problème. Donc tout le monde n'a pas été dans le déni, tout le monde n'a pas minimisé, mais globalement on a quand même des autorités euh, on peut considérer qui, qui, ont, qui ont minimisé hein, le, le problème comme si l'émotion avait supplanté la la raison est comme si la, la politique avait supplanté l'intérêt général. Alors, parmi les gens euh, potentiellement euh, infectés, il y, a, il y a également tous les gens de, de passage. À deux reprises, le RER a été fermé, hein, à la gare Saint-Michel, pour des travaux de dépollution au plomb sur les quais. Hein, euh, voilà, ça a été parfaitement établi, parce que tous les gens qui passaient par là avaient du plomb, des, des poussières de plomb, des particules de plomb euh, sous, les, sous les semelles. Hein, et donc ça, se, voilà, ça a cette particularité quand même le plomb hein, voilà, de, de, se, de se poser de s'envoler, de se redéposer de se réenvoler, d'être transporté par les chaussures, par les des vêtements etc. Donc euh, estimer le, le nombre de personnes concernées c'est très difficile à dire mais en tout cas euh, oui les riverains les travailleurs des environs de Notre-Dame et un certain nombre de gens simplement de, de passage y euh, compris un peu les les badauds hein, qui ont regardé l'incendie de Notre-Dame ont pu être tout à fait contaminés. Voilà. Alors, il aurait fallu des mesures d'urgence hein, dès le lendemain du, du 15 avril. Ça n'a pas été fait. Lorsque le, les alertes, les premières alertes ont été faites, il n'y a pas eu de réaction des autorités. Après, le, le, notre collectif s'est constitué. Ça a produit quelques effets quand même. Et puis là, le rapport de l'inspection du travail également a produit des effets hein, la, la suspension du, du chantier de, de Notre-Dame. Mais voilà. Là on était sur le temps court mais de toute manière euh, et puis il aurait fallu confiner le, le chantier et puis après se prendre des, des mesures de, de suivi individuel des, des, des gens hein, qui euh, potentiellement ont été contaminés. Euh, voilà mais après on est sur du temps long également. Le temps long, les gens euh, potentiellement contaminés vont avoir des maladies qui vont se produire euh, peut-être dans quelques années. Euh, ça peut être très long. Hein. Le, le plomb se fixe dans un premier temps, enfin, passe par les voies respiratoires après circule dans le sang, donc il est détectable par des, des plombés pendant un certain temps, et finalement le plomb dans, dans le corps va se fixer sur les os, hein. et à un moment donné, par, pour différentes raisons médicales, et notamment les, les femmes enceintes sont concernées, hein, le, le, le plomb contenu dans les os peut se remettre à circuler dans le sang et à contaminer les, les différents organes, cerveaux, appareils digestifs, respiratoires, cardiaques, etc., et donc voilà, il y a des effets sur le temps long, et donc ça va demander de tenir une vigilance pendant des, des années. Et donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on voulait marquer aussi euh, par cette plainte, hein, le, poser un, un problème de santé publique qui existe, hein, tant pour les riverains que pour les travailleurs. D'autres questions La première, elle tient aux déclarations du président de la République lorsque l'incendie le, le, de Notre-Dame s'est déclaré. À ce moment-là, très rapidement, le chef de l'État est intervenu pour dire que, dans, en moins de cinq ans, l'ensemble des travaux serait effectués pour restaurer ce monument, qui a d'ailleurs ému une, une bonne partie de. de, de des citoyens et notamment des habitants de la ville de Paris. Est-ce que, compte tenu de ce délai qui a été annoncé par le président de la République, pour faire vite et pour assurer la population que ce monument serait restauré, est-ce qu'on ne peut pas mettre au compte, finalement, la précipitation liée à cette déclaration, euh, finalement, les manquements de sécurité et de prudence qui sont aujourd'hui caractéristiques Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, alors, vous y avez déjà en partie répondu, si, si j'ai bien compris la dernière intervention de, de Benoît Martin. Il y un temps long dans lequel les effets d'une contamination pourraient être caractérisés. Ma question, c'est, est-ce que d'ores et déjà, alors que nous sommes déjà, il s'est déjà écoulé deux ans, avec toutes les difficultés dont vous avez fait part, se procurer simplement les informations nécessaires à faire un état des lieux Est-ce que d'ores et déjà, on a des retours de symptômes de certaines personnes euh, qui pourraient éventuellement euh, être mis en relation avec, euh, avec l'exposition euh, au plomb Et enfin, troisième question, euh, j'ai cru comprendre dans, la, dans, dans, dans votre intervention qu'il y a encore maintenant des mesures de sécurité, des mesures de protection individuelle qui ne sont toujours pas respectés. Est-ce que, dans ce cadre, il ne serait pas, puisque l'infraction se poursuit, est-ce qu'il ne serait pas l'infraction à l'obligation de sécurité Est-ce qu'il ne serait pas pertinent de mener une action pour faire cesser, justement, ce manquement qui se poursuit dans le Je laisserai répondre à la troisième, mais peut-être que je peux répondre aux deux premières. Moi, je suis, comme vous le suggérez, assez convaincu que le, fait, le plan imposé par le président de la République euh, d'une reconstruction à cinq ans d'un édifice qui avait mis plusieurs siècles à être construit euh, ne tenait absolument pas compte des exigences même de cette reconstruction. Et ce qui a été sacrifié en première intention, c'est la santé, c'est la vie des gens, c'est la, la possibilité de contenir cette, euh, cette pollution au plomb qui, dont on savait qu'elle serait catastrophique si on la laissait se répandre comme ça a été fait. Donc, euh, en, en termes de responsabilité, c'est vrai qu'on peut remonter à cette, euh, à cette décision qui a été annoncée et qui ne cesse... D'être réitéré chaque fois que il est question de Notre-Dame de la part d'une autorité gouvernementale, c'est toujours pour dire que la construction avance et que voilà. Donc là-dessus, je pense qu'on est vraiment face à cette manière qui est plus large que ça de sacrifier l'humain à l'économique, au prestige, à la puissance. Alors, le temps long et les effets caractérisés. Alors, là, euh, c'est un... Alors, on a eu quelques indices avec des plombémies préoccupantes chez les enfants, et d'autant plus préoccupantes qu'elles ont été faites avec un délai par rapport à la, à la contamination, puisque le, pour les crèches et les écoles en particulier, mais aussi pour les riverains, le moment de l'incendie a été un moment de pollution extrême. Ensuite, il y a une espèce de dilution dans le temps. Mais là, il y a un pic d'exposition qui a eu lieu. Et en fait, les plombémies, au lieu d'être faites des lendemains ou le surlendemain, et euh, avec euh, du coup la possibilité de dire ben « là, c'est pollué, là, ça ne l'est pas », etc., on a laissé pourrir la situation de la part des autorités. Et quand les premières plombémies ont été faites, c'est-à-dire... Euh, en juillet, on était déjà à plus de deux mois de l'incendie. Donc, des, des plombémies euh, élevées chez certains enfants. Et une famille de, qui est dans la plainte a décidé de déménager, parce qu'ils étaient dans le cinquième et dans une des, un des quartiers les plus exposés. Et depuis qu'ils ont déménagé, la plombémie des enfants est redescendu très très drastiquement Donc, ce qui laisse penser, alors il y a bien sûr le stockage donc on ne saura jamais quelle est la part hein, du stockage de plomb dans les eaux euh, mais en tout cas il n'y avait pas une recontamination qui pouvait expliquer qu'il y ait euh, une plombémie constamment élevée malheureusement sur le chantier à ma connaissance les plombémies ne sont pas connues. Et je fais l'hypothèse qu'elles ne sont pas faites. Pour les travailleurs du nettoyage, ça on le sait, il n'y a pas eu et il n'y a pas de suivi sanitaire alors qu'il y a une obligation de suivi sanitaire renforcée. Donc, euh, et les symptômes, proprement dit, c'est des symptômes qui peuvent se confondre avec alors, souvent sur le plan neurologique, avec de l'instabilité que ce soit chez les enfants ou chez les adultes avec euh, des symptômes qui peuvent s'apparenter à la dépression d'autres à des, des pertes de, euh, de facultés cognitives mais qui au début vont être légères etc c'est à dire que c'est dans la durée malheureusement que les, les symptômes peuvent être vraiment euh, caractéristiques en quelque sorte et le plus probable c'est que il n'y a pas de médecins, parce que les médecins ne sont pas formés à faire ça. Il n'y a pas de médecins qui feront le rapport entre des symptômes neurologiques, cancérologiques, euh, reprotoxiques, et ce qui s'est passé à Notre-Dame en avril 2019. Je te laisse répondre sur la sur euh, une action pour faire cesser le... Alors, on a très peu d'informations sur... Euh... Sur les, la situation actuelle, euh, si ce n'est les dernières informations qu'on a eues sur euh, mai 2021, mais, euh, donc il y a toujours des possibilités d'action effectivement pour euh, faire cesser euh, une exposition à des risques euh, en faisant interrompre le, le chantier. Euh, on n'a pas pour le moment les informations suffisantes qui me permettraient de, de déposer ce type de recours. Qui caractérise quand même ce, ce chantier hein, de, de notre dame hein, donc qui, est, qui a commencé depuis deux ans euh, ce sont des plutôt des petites entreprises dont les sièges sont plutôt situés euh, en province et euh, dans lesquelles il n'y a pas d'implantation syndicale ni à notre connaissance de représentation du personnel et donc euh, on est sur ce qui s'est fait de, de pire hein, en termes syndical c'est à dire une absence euh, voilà, syndical, une absence de, de, de représentation du personnel qui ne nous permet pas d'agir hein, par, par les différents leviers hein, du, du code du, du travail, notamment. Et donc, euh, voilà on a un travail syndical à réaliser, d'aller au contact des, des salariés. Euh, voilà, on va poursuivre cet effort. Mais pour l'instant, euh, on, euh, on est un petit peu sans, sans vraiment de, de contact avec les, les, les travailleurs, les, les, les premiers concernés. Hein, donc, euh, la période n'a pas aidé non plus, hein, évidemment, avec euh, le confinement, etc. Voilà. Mais aussi, la, la façon dont est organisé le, le travail. Hein. Normalement, il y a quand même un, un plan de sécurité sur, sur le, le chantier, hein, voilà, etc. On devrait avoir accès à différents euh, documents. Donc, euh, ça fait partie euh, des choses, euh, non seulement que la, la dont la justice peut s'occuper, euh, mais nous autres aussi, en tant que syndicalistes, on va avoir un, un rôle à, à jouer, bien entendu. Je pas bien entendu votre nom tout à l'heure. Alors, euh, j'ai bien identifié les, les violations aux obligations euh, qui ont été faites sur la, enfin, en termes de droit du travail, pour le volet du droit du travail et pour le volet santé. Mais pour le volet en, en environnement, en revanche, euh, quelles sont les violations, les infractions commises Oui, alors, il y a des... Hum, des dispositions euh, sur euh, l'exposition, euh, notamment les dépassements des normes à euh, 70 microgrammes par mètre carré sur le sol, euh, donc qui ont été dépassés à très nombreuses reprises, notamment dans des écoles. Et donc il y a là une, une, une, un non-respect de cette réglementation. Euh, il y a également euh, des. Euh, des concentrations euh, importantes euh, ailleurs chez des riverains ou autres, supérieures également à euh, 1000 microgrammes par mètre carré, qui était euh, ce que ce qui était préconisé euh, par, euh, par les autorités de santé euh, sur, euh, sur des après après travaux de décontamination au plomb, euh, c'est des mesures qui sont prises pour savoir s'il si, euh, faut euh, renouveler des travaux ou compléter des travaux. Euh, C'est cette norme-là qui euh, s'applique. Et donc on a euh, différentes, euh, différentes dispositions du Code de l'environnement qui ne sont pas respectées, et notamment et également celles qui consistent à informer euh, les riverains euh, au titre de, de, de, de, du Code des relations entre le public et l'administration, article L311-1, et de l'article R124-5 du Code de l'environnement, qui manifestement, ces dispositions ont été violées par la RS, qui n'a pas communiqué les informations en temps et en heure qui auraient permis aux riverains et aux différents intervenants de, de se préoccuper de la situation alarmante. D'autres interventions Questions Je voudrais savoir un petit peu de bref, de délai, euh, euh, si le dossier est instruit et... J'espère qu'il le sera. Quels peuvent être les délais Ce qui est probable, c'est que dans ce type d'affaires, une enquête préliminaire soit ouverte par le parquet. L'enquête préliminaire est, est, est engagée et menée par le procureur de la République, par le parquet. Et quelques mois plus tard, eh bien, ce, le parquet prend une, une décision soit d'ouverture d'une information judiciaire, soit de classement sans suite. Ça ne nous empêche pas, si les délais sont trop longs, de déposer plainte avec constitution de partie civile, ce qui entraîne la désignation automatique d'un juge d'instruction. Bien entendu, c'est une hypothèse que nous envisageons, mais nous souhaiterions que le parquet ouvre lui-même l'information judiciaire ou euh, euh, commence par euh, ouvrir une enquête préliminaire à tout le monde. Il y a déjà eu une plainte euh, enfin, déposée par l'association Robin des Bois, non Est-ce qu'il y a eu une suite ou pas Alors, ce que j'ai Oui, l'association euh, Robin des Bois a déposé une première plainte en 2019 qui a été classée sans suite. Et ils ont redéposé plainte euh, auprès du doyen des chefs d'instruction, récemment, euh, à l'occasion du deuxième anniversaire, euh, qui portait essentiellement sur les aspects de pollution environnementale. C'est tout ce qu'on sait, on a, on a essayé de prendre contact avec eux pour avoir connaissance de la plainte, mais on n'a pas réussi. La première plainte elle était aussi pour les... <coughs> la première plainte des reins des bois portait sur la pollution environnementale également oui d'accord et elle a été classée sans suite elle a été classée sans suite par le procureur qu'elle était mal formulée non pardon peut-être qu'elle était mal formulée je... Ça, c'est difficile à dire hein. on l'a pas vu donc euh... le problème c'est que euh, sur les questions euh de pollution environnementale et même au niveau du travail, on a une douloureuse expérience avec l'amiante qui est que les procureurs considèrent et la justice considère qu'il n'y a pas lieu d'inculper ce que j'appelle les criminels en col blanc. même le rapport de l'instruction du travail. Ce sont des documents assez accablants, oui, effectivement. Et pour répondre à la question précédente, ça va faire le lien. Peut-être que la plainte déposée en 2019, ceux qui ont déposé la plainte en 2019, ne disposaient pas de, des éléments dont nous disposons aujourd'hui. Peut-être aussi, ça peut être un début d'explication. De, mais effectivement, les documents que nous avons pu obtenir de l'inspection du travail nous paraissent assez accablants. Il y a aussi les documents euh, que nous avons obtenus via la CADA aussi, enfin en saisissant la CADA, de la DRAC et de l'établissement public pour la reconstruction de Notre-Dame, euh, qui donnent des chiffres. Euh, enfin, vraiment extrêmement élevé, que je situe tout à l'heure. Euh, par exemple, en, le 3 janvier 2020, euh, sur le parvis, on a 61 790 microgrammes mètre carrés ce qui est plus de 60 fois euh, les 1000 microgrammes m2 qui sont un peu le, la valeur de référence, mais en fait, la véritable valeur de référence, c'est celle qui est définie par le Haut Comité de la Santé publique depuis longtemps et qui a été rappelé par un avis en février 2021 qui est de 70 microgrammes mètre et Là, on est à plus de 1000 fois, presque, la valeur de référence considérée en fonction des dernières données scientifiques qui ont été produites sur les effets à très faible dose du plomb qui s'apparente à un perturbateur endocrinien. Donc, euh, euh, c'est pas une question de, de, de niveau d'exposition. C'est un toxique sans seuil et vraiment sans seuil. C'est-à-dire que même à très faible dose, on a des, des perturbations de l'organisme qui peuvent être imperceptibles au départ, mais qui vont entraîner euh, ce qu'on voit ensuite comme effet euh, euh, physiologique. Et, est-ce que des cures de pectine, parce que il y a, dans l'industrie du plomb, enfin dans la sidérurgie, les, les travailleurs prennent, peuvent prendre de la pectine justement pour se protéger contre les effets à long terme tératogènes des métaux lourds. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour dégager un budget pour distribuer de la pectine aux populations touchées Alors, euh, la pectine est effectivement un des... Euh, une des, des substances qui, qui permet de euh, capter dans l'organisme les métaux lourds et d'accélérer leur élimination. Euh, C'est notamment euh, utilisé dans, pour les enfants euh, auprès de Tchernobyl pour euh, les libérer de la charge en césium 137. Pour le plomb, effectivement, ça ça a été utilisé dans le passé, mais le drame auquel on, on se heurte, c'est que du point de vue des autorités sanitaires, il n'y a pas de problème. Si encore ils reconnaissaient le problème, on aurait peut-être la possibilité de discuter des possibilités de faire quelque chose. Là, ils n'ont regardé que très ponctuellement quelques plombémies d'enfants, une centaine sur... Eux l'ensemble des enfants qui potentiellement ont pu être impactés, ils n'ont rien fait par rapport aux, aux travailleurs. Et pour eux, c'est un non-événement. Donc, euh, à partir de là, il n'y a évidemment aucun budget qui est malheureusement euh, euh, dégagé pour ça. Et l'expérience de l'association des familles victimes du saturnisme, qui est également euh, présente dans le collectif euh, Notre-Dame, c'est que euh, même pour les enfants qui vivent dans des habitats contaminés par le plomb, il est extrêmement difficile d'obtenir des mesures de prévention et un suivi sanitaire des enfants euh, qui sont avec des pandémies euh, préoccupantes. <rire> Oui, alors euh, quelles sont les probabilités que notre plainte euh, aille jusqu'au bout, hein, ce que l'on souhaite, euh, c'est difficile de le dire. Ce qu'on peut dire, c'est que les, les deux ans de, de travail hein, du collectif ont été vraiment euh, très intenses. C'était un travail pluridisciplinaire. Euh, voilà. Et puis, euh, d'un point de vue syndical, ça a été vraiment interprofessionnel. Hein, on a eu des, des représentants de, de différentes professions concernées, hein, de différents lieux de travail euh, concernés, et euh, parmi les, les pièces du dossier, on a également des, des choses qui viennent hein, de, de réunions de, de CSE, de CHSCT, donc je voudrais quand même euh, mettre vraiment euh, l'accent vraiment très, très fort là-dessus, les, les, les comités hygiène, sécurité, et conditions de travail, qui ont été euh, supprimés, euh, donc par les ordonnances Macron dans le privé, et puis qui sont en voie de disparition également dans, dans la fonction publique, et c'est au, au moment même où on était en train de, de batailler hein, pendant l'été 2019 hein, sur l'affaire du plomb de Notre-Dame que le gouvernement a fait voter une loi dite de transformation de la fonction publique qui, qui aura, entre autres, pour conséquence, de supprimer les CHSCT dans la fonction publique. Or, parmi les, les travaux qui nous ont servi hein, pour constituer le, le dossier, il y a le, les rapports du CHSCT euh, de l'Hôtel Dieu, hein, qui est situé juste à côté de, de Notre-Dame, et puis également le, le CHSCT de la direction de la famille et de la petite enfance de la ville de Paris. Et là aussi, euh, il y a des, des crèches hein, autour de, de Notre-Dame. Et donc voilà, ces outils quand même, ces outils sentinelles hein, du monde du travail, mais qui ont un, un effet pour l'ensemble de la population générale, sont en train d'être supprimés par le pouvoir politique. Et donc je tenais également à le dire aujourd'hui. Et concernant le plomb tout de même... Voilà, enfin, on ne sait pas, euh, oui, le plomb peut-être, enfin je ne sais pas, mais c'est en, en 1919, au moment de la création de, de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, une des premières conventions internationales de l'OIT a porté sur la protection des travailleurs, notamment des femmes et des enfants euh, qui sont au contact du plomb. Hein, voilà, donc c'est un, un risque très ancien, très anciennement connu, hein, et donc être dans le déni aujourd'hui, c'est tout, tout juste pas possible. Bon, on va s'arrêter là. Merci. Merci aux journalistes qui travaillent aussi à ce que ces informations soient diffusées et permettent que, dans une certaine mesure, les choses... On sait que certaines interventions des journalistes en 2019 ont permis la euh, suspension du chantier. Donc on espère que cette nouvelle démarche aidera et que vous nous aiderez, à travers vos articles, à faire évoluer une situation qui reste très très préoccupante aujourd'hui. Merci à tous. Merci à vous.